Alors, internaute, je suis avec euh, Franck. Euh, bah, Franck, c'est le vainqueur du meilleur espoir. C'est-à-dire que parmi tous les blogs, c'est le meilleur espoir. Il est sorti de toutes les catégories. Bravo, Franck. Ça fait, ça fait quoi Ça fait quel effet de gagner euh, ce prix-là Ça fait hyper plaisir. Ça fait très, très plaisir. Je suis... Simone est suivi depuis mai 2010, j'ai créé le blog en mai 2010. Il y a une communauté euh, de plus en plus grande qui s'est créée sur Simone. Rappelle-nous la catégorie de ton blog du coup Culture généraliste. Donc okay. c'est littérature, enfin littérature ça fait partie, dans la culture généraliste il y avait cinq petits pôles. Donc ouais. euh, moi je fais partie de... du côté littérature et l... Simone je la présente comme étant toutes les femmes du monde en une seule. Donc je traduis c'est ma bulle, l'écriture, j'adore ça. Je, je, je traduis tout ce que vous vivez, tout ce qu'on vit, tous les frissons, ouais, toutes ouais, les, toutes les tous les doutes ouais, les... en mots. En mots. Voilà. Et en épisode. Et, et en le, temps le, temps. le concept de ce blog, c'est euh, je pars d'une photo, ouais. une photo qui m'émeut, qui me ouais. touche, qui a un cachet plutôt 50s, 60s. J'adore tout ce qu'est Odia, tout cet humour-là. Okay. Et je crée une histoire à partir de la photo. Voilà. Et, et qu'est-ce qui t'a. L'héroïne, c'est Simone. C'est ma Simone. Madame Simone. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à créer ce blog ah, c'est l'amour des mots, l'amour de la plume. J'ai toujours aimé écrire. Euh, euh, la création, euh, la bulle de la création est quelque chose de super fascinant. Donc, moi, quand je suis dans ma bulle, je suis dans, le, de, dans mon monde préféré. Eh ben, et, et, euh, et je sens, quand je suis inspiré, quand une photo m'inspire, je sens que... — Je sens que c'est le moment. — C'est voilà, parti pour deux, trois heures de rédaction. Il y a un truc qui me fait plaisir parce que... T'es es, d'accord, internaute euh, Moi, dans ma tête, un blogueur, ça a des fois un peu le stéréotype du geek et en fait, on voit que, bah non, euh, aujourd'hui, un blogueur, ça peut être n'importe quel profil. Et d'ailleurs, selon toi, ce serait quoi, les qualités ou les bons conseils que tu pourrais donner à des gens qui ont envie de se lancer euh, pour faire un blog ?— J'ai entendu quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'il fallait juste se lancer et, et ne pas copier, créer. Et j'ai envie de reprendre ce, ce, cette phrase là, c'est le plus important c'est de créer et surtout de, de traduire ce qu'on a dans le bide et dans le cœur et ce qui nous fait palpiter et il n'y a rien de plus beau que de traduire du vrai il faut traduire le vrai et faire rêver parce qu'on est dans un monde, le 21 e siècle est, est moyen au niveau ah, rêve Ah non, faut être, faut être authentique, faut, il faut être authentique, faut aller, voilà, faut y, aller. Faut y Rêvons. aller Rêvons Le meilleur moment, celui des remerciements, c'est parti, là faut, faut balancer tout le monde, faut oublier personne euh, Alors je vais remercier 6352 personnes, vous avez un petit peu de temps euh, ah, je remercie, je remercie tous, les, tous les lecteurs déjà de Simone sur la page Facebook qui me suivent depuis longtemps. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel avec cette communauté, c'est que les gens qui viennent restent, ils sont fidèles à Simone. Ah, oui, tous vrai. ceux qui viennent découvrent et me disent qu'ils adorent ça et ils m'ont beaucoup poussé à y croire. Euh, tout le monde me disait mais tu vas gagner c'est sûr et moi je dis mais non, il y, y, a, y a des monstres en face, Ça va être et je suis ravi euh, voilà, de, de, de leur faire plaisir. C'est aussi grâce à eux parce que ah bah c'est grâce à leur vote hein. Parce que là. voilà c'est grâce à leur vote si je celui-là et c'est aussi grâce à Nicolas euh, qui se reconnaîtra qui m'a envoyé le lien euh, début octobre pour me dire tiens il y a un concours sur euh, sur Golden Bling Awards tu, tu devrais le faire et voilà. Est-ce que tu, tu n'oublies pas quelqu'un? Bah Simon. Je remercie Simon bah, et Raoul son bah, mari sont mariés Raoul bah, Simon et Raoul, bah, bah, Simone et Raoul Paulette je remercie je remercie aussi tous les gens qui ont cru en moi de la première heure à la dernière parce qu'il y en a qui ont cru vers la fin seulement mais je les remercie quand même. <rire> Non, merci Franck en tout cas et félicitations. Merci à vous. Merci Ciao. Beaucoup.